Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leur bien immobilier dans les semaines qui viennent, dans cette vidéo, je vais discuter avec vous de pourquoi vous ne voulez pas prendre en main votre vente immobilière. Pourquoi vous voulez absolument croire que vous n'êtes pas capable de vendre votre bien immobilier On voit ça tout de suite et je vais vous faire changer d'avis dans cette vidéo. Alors vous savez ce qui vous bloque, ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous et que vous... Pensez qu'il faut passer par un professionnel euh, de, de la vente immobilière pour vendre son bien immobilier. Tout simplement parce que vous dites moi je alors je vais m'asseoir je vais être beaucoup plus à l'aise et puis la caméra elle comme ça elle va pas elle va pas trembler donc du coup je vous disais vous pensez ne pas pouvoir être capable de vendre votre bien immobilier bah, tout simplement parce que vous dites je ne suis pas vendeur je connais pas je connais rien à la vente immobilière vous savez il n'y a pas besoin euh, d'être vendeur je retire ma casquette parce que c'est vous ne voyez pas bien, voilà, allez on se met un petit peu beau pour vous parler quand même, moindre des choses, là je vous parle, je suis sur la place principale de Wiesbaden en Allemagne, là où je vis, et puis j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je trouve ça dommage que vous pensiez que pour vendre un bien immobilier, il faut absolument être un professionnel de la vente immobilière, c'est complètement faux, il y a un avantage d'être avec une agence immobilière, certes, mais ce n'est pas du tout le fait que parce que vous n'êtes pas capable de la vendre. Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas capable de la vendre parce que vous êtes isolé. Vous n'êtes pas capable de la vendre parce qu'on ne vous a pas expliqué quelques points essentiels qui permettent de vendre un bien immobilier. Ce n'est pas compliqué, il ne faut pas avoir fait une autre école de commerce dès qu'on vous les aura expliqué, dès que vous aurez en fin de compte le schéma euh, universel de vente, vous allez dire, ah, mais c'est pas compliqué, ben non, c'est pour euh, toutes les ventes, c'est comme ça, que ce soit euh, une voiture ou un ou un, comment, un bien immobilier, c'est la même chose, alors là, il y a des travaux qui vont commencer à s'installer, parce que je crois qu'il y a une fête qui va apparaître durant le week-end, donc il y a un peu de bruit là, on va laisser passer cette euh, voiture, ok, donc il faut absolument que vous dites, ok. Je peux vendre mon billet immobilier, mais dans ces cas-là, quelle stratégie je vais appliquer Et ça, je vous donne des premiers éléments sur mon blog réussirsonimmobilier.fr. Vous allez dessus, donc c'est en trois mots réussir-du-6 son-du-6immobilier.fr. Je vous donne accès à une formation gratuite. Vous inscrivez il y a cinq vidéos. Vous regardez ces vidéos ça va déjà vous donner des éléments très factuels pour relancer et redynamiser votre vente immobilière. Maintenant, vous devez être euh, dans un état d'esprit ultra positif. Et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on demande dans une vente immobilière. Quelles choses sont euh, à mettre en place. Donc, regardez, et là, il y a les cloches qui sonnent euh, de la cathédrale de Wiesbaden, il faut absolument que vous soyez en situation d'être accompagné, de savoir ce que vous devez faire. Vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Dès que vous aurez des vidéos qui vont vous accompagner, dès que vous aurez des documents euh, qui vous présentent étape par étape, pas à pas ce que vous devez faire, vous allez percevoir que vous n'avez pas besoin euh, d'agence immobilière. Si on a besoin d'agence immobilière, je vous l'ai dit, c'est pour une autre, une autre raison, c'est parce qu'ils ont une base d'acquéreurs qui fait qu'ils pourraient vous vendre votre bien immobilier en trois semaines, s'ils font bien le boulot. Mais au-delà de ça, pff, laissez tomber, quoi, c'est mort. Donc, vaut mieux être logique, se dire « Ok, mon bien immobilier, c'est comme n'importe quel produit qu'on met sur un marché. Eh bien, on va étudier à qui on va le vendre. On va étudier quelle est la communication qu'on va mettre en place pour parler à cette cible. Et ensuite, bah, comment on fait pour leur présenter le bien. Et puis, vous, avez, vous savez, lorsque vous avez un acquéreur qui est qualifié pour votre bien immobilier, qui est motivé à acquérir votre bien immobilier, c'est plus vous qui vendez, c'est lui qui achète. C'est ça qui fera toute la différence et c'est ça qui fera que vous n'avez pas besoin d'être vendeur parce que vous avez fait le boulot en amont et que c'est ce boulot-là qui va transformer vos contacts en des, acqué en des acquéreurs euh, et bien qualifiés et motivés à acquérir votre bien immobilier. Donc, allez sur réussirsonimmobilier.fr, inscrivez-vous, regardez les cinq vidéos, si ce n'est déjà fait, si c'est fait. Contactez-moi. Moi, je vous offre 30 minutes d'accompagnement gratuit. On regarde ensemble votre vente immobilière et je vous donne mes premiers conseils pour relancer et redynamiser votre vente immobilière et obtenir eh bien, vos premiers contacts en quelques jours. Je vous dis à très vite. Et là, j'ai réduit mon niveau d'énergie mon niveau de motivation pour pouvoir remonter. Alors, vraiment, je voudrais faire mon tour de te remercier. Tu désacralises la vente dans la maison, C'est quand même quelque chose qui est très pesant. On parle de gros budget. Euh, et même moi, j'arrive à le prendre comme un jeu. Non, mais c'est une performance.